Bonjour, bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 68 de Stage One. Et nous allons jouer aujourd'hui à Starcraft 2, Wings of Liberty. Euh, donc c'est parti, on va, on va commencer une, une nouvelle partie. On se met en mode facile, on va dire. Et on va suivre un peu l'histoire. Donc normalement, il y a peut-être une cinématique au début, je vais vous la laisser. Et on va expliquer le jeu après quand on aura la main, quand on pourra jouer. Alors le chargement... Il n'a pas l'air d'avoir envie de se finir. Allez, <rire> un petit peu, voilà. Et pour revenir aux actualités, l'empereur Arthurus a tenu une conférence de presse pour commémorer la fin de la guerre dite de Les Saints, il y a presque 4 ans. Notre cher Kate Lockwell était sur place. Majesté, la menace d'une nouvelle invasion Zerg est toujours présente. Mais au lieu de renforcer nos flottes, vous avez gaspillé des centaines de milliards à pourchasser d'anciens rebelles comme Jim Raynor. Jim Raynor représente une menace réelle et immédiate pour notre dominion. C'est un révolutionnaire sans scrupules qui cherche à répandre la peur et la dissension dans tout le secteur. Qui et sa bande de racailles ont déclenché des révoltes sur six mondes différents Jim Renor va payer pour ses crimes très bientôt. On n'en a pas encore terminé, espèce de salopard. Aide de camp, est-ce que mes troupes sont en place Vos troupes sont prêtes et attendent vos ordres, commandant. Chargement des données tactiques en cours. Bien, il est grand temps que cette révolution mette le turbo. Hop, donc la libération et on clique sur commencer. commencer. Détruire l'autorité du Dominion sur place paralysera les opérations de l'Empereur mexque sur toute la planète. Aide de camp, envoie les infos. Les troupes du Dominion ont mis en place un QG logistique dans la station nulle part. Ce QG est devenu la plaque tournante de l'ensemble des opérations sur Marsara. Récemment, le Dominion a retiré une partie des troupes de la ville, et il est maintenant en sous-effectif. Et les civils coopèrent la population de nulle part est réputée pour ses opinions anti -dominion. Mais les habitants manquent d'armes et de coordination. Si je prive Minsk de ce quartier général, ça bloquera ses activités sur toute la planète. Fais préparer mon vaisseau. Donc voilà, ça charge. Alors, on va aller faire la mission de libération. On va attaquer une base. Donc euh, voilà, ça charge un peu. Ça peut être un petit peu long. Allez, on est parti. Allez les gars, montrons-leur qu'ils n'ont pas à avoir peur du Dominion. Donc c'est parti, on commence direct. Donc StarCraft, c'est un jeu aller. de stratégie comme certains le connaissent. Euh, donc on a nos troupes, nos unités, on va avancer, on doit, on va, on doit effectuer là pour l'instant la mission, euh, mission d'attaquer la base et, euh, et de détruire la base ennemie en gros. Et donc on va avancer, Avant. on va suivre la route, on découvre le terrain au fur et à mesure qu'on y passe. Pas cette route. Donc on a notre ami là qui est bizarre qui apparaît dans un cadre qui nous parle euh, pour on nous donner des conseils. Donc voilà des ennemis. Donc je clique dessus, ils ont un... Char... Ils ont un un certain nombre de points de vie et euh, en les attaquant bah, ça, ça descend leurs points de vie donc là petite cinématique Soyez vigilants avec vos voisins la dissension ne peut que ralentir le progrès commandant détruire les tribunes du Dominion permettra d'inciter à la rébellion ah donc bah, du coup bah, on va les détruire on va juste à les attaquer tout simplement, ils ont, voilà, ils ont, ils ont une petite barre de vie au-dessus, mais ça va, ça va plutôt vite. C'est tout bon. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant Il n'y a personne, <rire> on croise personne dans la ville. Alors là, il y a quelqu'un, voilà. Ça va, on est quoi, on est 6 là alors. Ça va plutôt pas mal. Il est juste à avancer, il n'y a pas trop d'ennemis. Ça commence à sentir mauvais. Alors. Oula donc là on a une zone découverte. Il y a nos vaisseaux qui, qui vont se poser. Voilà. Ouais, ça m'évite de détruire euh, tous les ennemis en fait. Avec mes six unités j'aurais eu de la peine, en plus ils sont bien cachés. Encore une autre tribune, donc voilà j'ai gagné des troupes. Donc on est encore plus que tout à l'heure donc voilà. Hop là, une autre tribune en moins. Bon, faut y aller. Alors on va continuer. Là on n'est pas très loin de la base, la mission, la mission est très rapide. Tu peux compter sur moi. Enfin, les habitants sont là Vous aurez droit à un repas quand vous arriverez au site de fouille. Mon frère a été envoyé à la mine la semaine dernière. Il a disparu. On a un fuyard Il tire sur les civils On y va Hop, nous revoilà, on va attaquer les deux gardes. Voilà. <rire> ils sont pas tellement, donc il n'y a pas tellement besoin de stratégie à ce moment-là. Voilà, donc les, les civils sont contents. Voilà, il y a le, le petit vaisseau on lui la tronche et le, le Tribune aussi. Merci, Renault. Et, et voilà. Vous nous aviez pas oublié. On continue à avancer, les ils civils ils sont contents. D'ailleurs ils vont nous aider, je crois. Bon. En faut y aller. Ouais. Encore une autre tribune. Tout bon. Donc on va, pas on va pas tarder à arriver à la base. Je sur moi. Comme je disais. Elle est juste là est en, en face. Donc si là il y a des ennemis. Regardez, les civils qui nous aident. Parce qu'on a détruit les holotribunes et tout ça donc euh, On leur montre qu'on est gentil et, et donc du coup ils nous aident un peu Bon par contre ils sont massacrés au moindre coup je pense mais... Même pas si Non, non ils sont toujours vivants, ils sont, ils sont aussi forts que moi Voilà donc on attaque la base pour finir la mission Et voilà Je ne croyais pas qu'on pouvait les affronter, mais c'est possible. Et maintenant, vous avez les armes et les moyens de le faire. N'oubliez pas, ne laissez plus jamais Men's que diriger vos vies. Donc voilà, un récapitulatif de la mission. Avec euh, bah, notre résultat, tout simplement. Il récapitule, Il récapitulationne. Ça veut rien dire. Bon, voilà. <rire> Allez, donc on se regarde la cinématique. Qui suit Chercher du secteur, des pas si dur à trouver. Je voulais pas rater ça. Le petit Tumirénor, le héros du peuple. Ticus Finlay. Joli costard. On n'est jamais trop prudent. Je croyais qu'on t'avait mis au frigo... ...à perpétuité. Et moi t'as eu une remise de peine pour bonne conduite C'est ça, mon vieux. Je suis devenu un citoyen modèle. <rire> Et qu'est-ce que tu viens faire dans mon bar Oh, juste une petite affaire entre amis. Tu sais au moins ce que le Dominion est venu faire dans le coin J'imagine que tu vas me le dire. Déterrer des artefacts aliens, mon vieux. Ton pote Mengs en raffole. Mais j'ai un contact prêt à payer. Un paquet de pognon pour tous ceux qu'on pourra... ...arracher à la pomme du Dominion. Et je peux pas rater une telle occasion. C'est ça, Ticus. Partenaire, alors. Soixante, quarante. Soixante, dix, trente. Pour moi. <rire> j'ai déjà l'impression d'être revenu au bon vieux temps. Au bon vieux temps. Euh, donc là j'ai la main mais je ne sais pas pourquoi. Ok, ça, ça met en surveillance les perso. Est-ce qu'on peut trouver. Oh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah, c'est quoi ça C'est le Jockbox. Ok, ça change de musique. Ouais. Et la télé Ah, bah voilà, j'ai cliqué sur la télé. Ici, Donny Vermilion en direct des studios de l'UNN sur Coral. Pour un flash spécial, nous retrouvons notre envoyé Kate Lockwell en duplex de la périphérie sur le monde de Marsara. Kate Merci, Donny. Le rebelle Jim Raynor vient de faire un retour fracassant. Il a attaqué un dépôt du Dominion près de la station de Nulle Part, où il s'est emparé d'une réserve d'armes qu'il a distribuée à la population locale. Kate, je parie que les gens du coin sont effrayés par la présence d'un célèbre hors-la-loi dans leur quartier. En fait, Denis, les gens que j'ai pu interroger avaient l'air plutôt réconfortés par... Merci, Kate. Nous sommes les premiers à le dire. Jim Raynor terrorise les habitants de Marsara. Pause... Donc voilà, ce sera tout pour Starcraft 2.